Salut à tous, aujourd'hui une vidéo spéciale coup de cœur à liker, partager, commenter comme à votre habitude je tenais absolument à vous présenter une personne qui compte pour moi avec qui je travaille régulièrement je vous emmène bosser avec Agnès à la découverte de son entreprise Wizup qui est une facilitatrice en coopération et créativité en entreprise allez suivez-moi Fois. Non, non. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Voilà, à tout à l'heure, Isabelle. Bon, oui, désolé de te déranger. Non, mais je t'en prie, pas de soucis. Puis si c'était prévu, je suis contente de t'accueillir ah. ici. Merci. Je vous présente Agnès, la dirigeante de WizUp. Alors Agnès, quel est ton job au quotidien, s'il te plaît bah, Tu vois, Géry, je bosse comme toi, essentiellement en immersion chez mes clients, comme ici, chez, chez a okay. Mon métier, ça va être d'accompagner euh, des nouvelles dynamiques collectives dans les entreprises pour permettre aux collaborateurs d'être les moteurs de, de la transformation et de la performance. Ok, et alors « with up », ça veut dire quoi Tu l'entends ?« With » avec « up » au-dessus qui veut dire ben, « Ensemble, on va grandir ». J'ai voulu créer WizUp avec cette intention d'aider les entreprises à repenser la manière de travailler ensemble dans l'entreprise. Donc De l'huile dans les rouages, voilà. un petit peu. <rire> ouais, okay. Et quelle méthode tu utilises Comment tu procèdes eh bien, je vais toujours démarrer par une phase d'immersion pour bien comprendre et surtout co-construire le dispositif d'accompagnement que je vais mettre en place avec mon client. Et ensuite, je vais concevoir un parcours qui va permettre une certaine montée en énergie, en interconnexion avec euh, différents outils. Par exemple, le Creative Problem Solving, qui est une démarche de créativité. Le Forum ouvert, qui va être promoteur de projets euh, collectifs. Ou alors le fishbowl. Alors justement, euh... le fishbowl, on en a vécu ensemble Exactement. chez Adocom avec Exactement. 60 personnes. Moi, j'étais impressionné de la fluidité des échanges que tu as pu mener, euh, du grand respect qu'il y avait entre les personnes, de la phase d'émergence d'idées aussi. Fin... T'as une baguette magique, Agnès. <rire> Alors, c'est pas par hasard. Le fishbowl, il arrivait à un certain moment dans la journée. C'est un format qui est particulièrement intéressant. Les gens sont en cercle concentrique. Et c'est ce qui va permettre, justement, de fluidifier la co-construction en fait, collective. Et effectivement, on peut aller jusqu'à une taille de 50, 60. C'est euh, impressionnant. Taille limite. Bon, moi, je boirais bien ouais, un merci. café. Tu sais s'il y a une salle de pause ici Ah oui, je t'emmène. Bon, sympa cette déco, Agnès. <rire> oui, ça. C'est le résultat d'un séminaire que j'ai accompagné quand ils se sont installés dans leurs nouveaux locaux ici. Ok. Bon, alors justement, toi, comment t'estimes qu'une mission est réussie Alors, une mission réussie, ça se voit sur le visage des participants. C'est-à-dire à la fin de la journée, le smile, euh, c'est voilà. ça <rire> Le sourire, la satisfaction et puis euh, les projets qui vont en découler et qui euh, enclenchent déjà euh, l'engagement. Le, Exactement. Okay. D'accord. Mais finalement, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais comme on est chez Adecom, mm -hmm. euh, tu peux aller voir Isabelle, qui est la dirigeante d'Adecom, et qui va pouvoir te faire un feedback client en direct. Ah bah écoute, ok, merci. Alors Isabelle, toi, explique-moi pourquoi tu bosses avec Wizup. C'est une grande question. <rire> <rire> pourquoi je bosse avec Agnès euh, Je crois qu'elle a les qualités. Euh, que je demande à un consultant qui accompagne l'entreprise dans sa transformation. C'est-à-dire Sa grande capacité d'écouter. Sa grande capacité d'écoute. Elle est euh, très attentive à, aux besoins exprimés. Elle a un, un, un tr une très bonne analyse. Le souci de l'efficacité, c'est quelqu'un de très méthodique. Et puis, euh, elle, est, elle est quand même fun. Elle nous propose des, des organisations de séminaires ou des organisations de réunions qui sont... Euh, à la fois très puissant dans, dans le contenu qu'elle y met ou dans, dans ce qu'elle souhaite obtenir, et en même temps extrêmement ludique, euh, originaux, euh, qui sortent de, euh, des classiques, ce que j'affectionne particulièrement. Merci Isabelle. <rire> Coopération au service de la créativité. Paperboard. Parce que ma priorité, c'est l'interactivité en live. accompagner dans la bonne direction. Euh, je dirais surtout euh, pas avoir peur des ambiances et des formats décalés. Bon Agnès, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Ben, merci à toi, chérie. Et si vous aussi, vous avez envie de travailler avec WeezUp, contactez Agnès. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bon, Agnès, bravo. Et check. Ah, ça va pas claquer <rire>